Place à présent à d'autres invité de ce journal. Je vous l'annonce, Kemi Seba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste qui est à Bamako depuis hier jeudi. Nous avons appris, Kemi Seba, que vous avez été arrêté puis relâché hier à l'aéroport Modibo-Keta de Bamako. Quel était le motif Je pense que les autorités françaises ne sont pas étrangères à cette réalité. J'ai été gardé environ 2h20 à l'aéroport, je tiens à préciser que les militaires qui m'ont arrêté ont été très corrects avec moi parce que beaucoup d'entre eux, en tout cas bon nombre de militaires, sont en réalité des patriotes et sont très sensibles, un peu partout en Afrique francophone, au combat politique que nous menons. Ça, il faut le préciser. Malheureusement, les ordres venaient d'en haut. Apparemment, je serais sur demande extérieure fiché à l'intérieur du Mali comme étant une personnalité politique jugée dangereuse. C'est après de longues. Euh, discussion entre ceux qui m'avaient arrêté et le ministère de l'Intérieur, si j'ai bien compris, que j'ai été relâché. Il faut aussi préciser qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui m'attendaient devant l'aéroport. Et je pense qu'ils ont voulu jouer la en comprenant que ça ne servait à rien d'arrêter quelqu'un qui se bat pour la souveraineté africaine, qui lutte contre le néocolonialisme, alors que dans le même temps, euh, on laisse rentrer des gens qui sont des pilleurs du pays malien, des gens qui sont des représentants des multinationales, etc., etc., alors justement, parlez-nous de votre présence au Mali, quelle année est l'objet Je suis venu pour une mobilisation qui se tiendra donc ce samedi 14 septembre à 16h à l'esplanade de la, de la Bourse du Travail, une mobilisation contre le néocolonialisme français, contre l'élargissement de la zone franc sous l'appellation de la monnaie éco, puisqu'il y a aujourd'hui des, des scansions entre ceux qui veulent une rupture totale avec le Trésor français et ceux qui veulent que le Trésor français continue d'être la démarche à laquelle la nouvelle monnaie éco serait arrimée. Et donc c'est dans cette optique-là que nous nous mobilisons en précisant bien que la nouvelle génération veut une rupture épistémologique avec l'oligarchie française. On ne stigmatise pas les Français dans leur intégralité. Moi-même qui vous parle, je suis né en France et je ne le renierai jamais. J'ai grandi, j'ai vécu. Et donc le but n'est pas d'être dans un discours débile d'anti-Français. Ce n'est pas tous les Français, le prolétariat français souffre, mais l'oligarchie française est dans une démarche de piller les pays africains et il est du devoir des Africains et des afrodescendants descendants dans la doctrine du panafricanisme qui unit les deux tendances de se défendre, de s'organiser. Et donc on se mobilise pacifiquement demain. Et je pense que c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles les autorités françaises ne voulaient pas que je rentre au pays D'accord. Fin 2016, vous avez lancé une mobilisation des sociétés civiles africaines contre la France-Afrique. Quel en est le bilan aujourd'hui Le bilan, c'est que trois ans après nos mobilisations, les autorités africaines d'Afrique, de de l'Ouest, on va dire les choses telles qu'elles sont, se sont sentis obligés de déterrer un projet qui avait été laissé à l'abandon en l'occurrence le projet de la monnaie unique d'Afrique de l'Ouest, le projet de la monnaie unique de la CDAO, c'était un projet qui date de très longtemps, qui devait être mis en place au début des années 2000, ça avait été laissé à l'abandon parce que les dirigeants africains n'y croyaient pas et c'est lorsque la société civile a commencé à tirer la sonnette d'alarme et à mettre pression sur les autorités et que ce débat est devenu un débat international notamment à, à travers l'affaire du billet brûlé à Dakar c'est à partir de là que le projet de la monnaie unique est redevenu une priorité et donc... Euh, ça avance plus que jamais et c'est la preuve que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple peut le faire lui-même. Dès lors que la société civile prend ses responsabilités, eh bien les autorités se sentent obligées de se prononcer et de se positionner. Et on sait votre combat contre la France-Afrique, mais quelle est selon vous l'alternative après la France si l'on sait qu'il y a la Chine-Afrique, le Japon-Afrique, les USA-Afrique, pour mais, ne citer que ceci Pourquoi l'alternative ça devrait toujours être les autres et pas nous-mêmes On ne peut pas essayer d'envisager l'Afrique-Afrique -Afrique. On ne peut pas essayer d'envisager l'Afrique et la diaspora, plutôt que de toujours voir les choses à l'extérieur. Dire cela ne signifie pas qu'on n'est pas dans une dimension géostratégique très précise. Moi, je n'ai jamais caché que notre mouvement, Urgence pour l'Africanisme c'est un mouvement qui est proche des Cubains, qui est proche des Russes, qui est proche des Vénézuéliens et qui est proche, ou qui était proche, on l'est beaucoup moins maintenant, des Iraniens, sous M. Ahmadinejad, à l'époque, il était au pouvoir, c'est un homme que j'aime. Toutes ces nations-là qui s'opposent au globalisme occidental, eh bien ce sont des nations dont on peut, géostratégiquement, géostratégiquement -moi, parlant, se sentir proche. Et donc c'est dans cette optique-là que nous nous situons, mais nous partons du principe que ces partenaires sont des partenaires temporaires, mais il est temps aussi en priorité, c'est notre combat au quotidien, que l'Afrique voit en elle-même son propre partenaire. Justement, votre engagement atteint une autre dimension. Le 25 août 2017, quand vous avez brûlé, on se le rappelle, un billet de 5000 francs CFA. Pourquoi êtes-vous contre le franc CFA On est contre le franc CFA parce que le franc CFA est une monnaie qui étant rémé à l'euro, est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, on le sait. C'est une monnaie qui entraîne que dans la zone franc en tant que telle, il y a une faiblesse des échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc. On, passe, on parle de 15% entre les pays d'Afrique de la zone franc, contre 60% au sein de l'Union européenne, une Union européenne qui pourtant est plus jeune. C'est quelque chose qui doit quand même nous questionner. De l'autre côté, il faut aussi préciser que les économies des pays d'Afrique de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous financement chronique. La faute incombe à la zone franc de 1 et aussi deuxièmement à l'irresponsabilité de nos élites qui sont beaucoup plus omnibulées par une crise économique majeure, d'accord, par une inflation plutôt que par la croissance économique et donc ils ont une responsabilité partagée et enfin, je pourrais dire beaucoup d'autres choses mais en risque de ne pas avoir de ton dans le journal télé je préciserai quand même que quand on est obligé de remettre 50% de nos avoirs extérieurs au trésor public français on n'appelle on pas cela de l'indépendance on appelle cela de la dépendance et je pense qu'au XXIe siècle les chaînes, on doit être capable de les poser. Il y a des gens qui aiment les chaînes et qui vont vous dire, mais les chaînes du franc CFA, ça nous donne une stabilité. C'est un petit peu comme à l'époque de l'esclavage, voilà. où les gens disaient, mais pourquoi vous voulez qu'on quitte la plantation Parce que si on quitte la plantation, on ne saura pas si on aura à manger matin, midi, soir. Voilà justement, voilà. c'est ce que j'allais vous demander, mmh. parce que beaucoup d'espères africains pensent que le franc CFA est gage de stabilité. Vous avez dit beaucoup, vous pouvez m'en citer deux – Oui, je, ne, je ne préfère taire, voilà. okay. les noms, c'est mieux. – Ne coupons pas, comme en, <rire> en direct, mais je pense que c'est important aussi de le préciser, mm. euh, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup en réalité, il y a des gens auxquels les médias tels que RFI, France 24, etc., essaient de donner une audience parce qu'ils n'en ont pas dans le monde réel, c'est aussi ça la réalité, mais aujourd'hui, nous le savons, j'ai énuméré certains éléments, que le système de la zone franc est un système néocolonial par essence, il a été créé dans ce cadre-là, il a été créé, pour cet objectif-là. C'est une démarche de prédation économique. Nous ne faisons pas partie, et ça aussi, il faut sortir des caricatures, de ceux qui pensent que dès qu'on se sera débarrassé du franc CFA, l'Afrique sera libre. C'est faux. Parce que s'il y a la malgouvernance, la corruption de nos élites qui continue. Ce n'est pas le changement de monnaie qui va changer quoi que ce soit, donc c'est un combat global. De la même façon que s'il n'y a pas une réappropriation de nos richesses dont parlait le guide de la Jamaria libyenne, Mouammar al-Kadhafi, eh bien il n'y aura pas une autodétermination de population. Donc c'est un combat global, et c'est pour ça que je demande aussi sur ce plateau qu'on arrête de m'appeler, même si ça ne me dérange pas, hein, ça fait partie de l'étiquette médiatique, euh, l'activiste anti-CFA, non, je suis un activiste, panafricaniste, d'accord, oui, qui a pour objectif de lutter contre le néocolonialisme exogène, mais aussi contre la malgouvernance Endogène parce que c'est bien beau de critiquer l'extérieur, mais il faut qu'on soit capable de dire aussi à nos dirigeants qu'il faut qu'ils arrêtent de piller les ressources de nos États. Alors, Kibiseba, avant de nous quitter, d'autres avant vous se sont battus pour l'Afrique. Je peux citer Lumumba ou Sankara qui ont fini comme on le sait tous. Avez-vous peur Mais euh, ils sont finis comme en mort, c'est ça. Mais vous allez mourir aussi. Et je vais mourir aussi. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire durant notre vivant est-ce qu'on va vivre en étant soumis On va vivre en résistant. On a choisi la deuxième option. Je suis sûr qu'une charmante sœur comme vous aussi, en réalité, est dans cette démarche-là. Et j'appelle tous les nôtres à être dans cette démarche-là, notamment ce samedi 14 septembre, à Bamako, d'accord Pour la mobilisation internationale contre le néocolonialisme, contre l'élargissement de la zone franc, contre la présence de bases militaires qui n'ont pas la légitimité de venir squatter nos terres. D'accord Il n'y a pas d'armée malienne qui occupe euh, euh, les trocadéro en France Peut-être qu'il y a une armée malienne à Châteaurouge, ça c'est encore une autre question, pour en discuter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'armée malienne qui est à côté des zones où il y a des richesses, si richesses il y a en France. Donc il faut qu'on se pose des questions sur ce terrain-là. Merci beaucoup Kémy Seba pour toutes ces informations que je rappelle. Vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste et vous êtes actuellement en séjour à Bamako au Mali. Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. Seule.